The okay bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série de 4 que je vous ai préparée donc sur ce maquillage donc nous avons vu dans la première vidéo comment faire un teint parfait avec vraiment des produits pas chers du tout je vous ai dit qu'on en avait à peu près pour 20 euros en tout euh, alors que voilà ça va vous tenir au minimum 3 mois euh, donc vraiment un petit petit budget ensuite on a vu comment faire les yeux avec les mêmes produits qu'avec le teint et juste une petite palette en plus et en Ensuite, avec une toute petite palette, comment faire les sourcils. Aujourd'hui, on va parler des lèvres. Donc, euh, je vais vous montrer encore une fois qu'avec trois produits, et encore trois euh, produits pas chers du tout, vous allez pouvoir faire une jolie bouche et donc avoir euh, vraiment un joli maquillage pour trois fois rien et vraiment un maquillage euh, qui va être. Euh, qui va tenir tout au long de la journée, parce que bien souvent c'est ça le problème. On, on fait du maquillage, enfin on se maquille le matin, mais finalement au bout de la euh, bon. Au bout de quelques heures, le maquillage ne tient plus et donc du coup voilà, là je vous ai donné quelques petites astuces dans les précédentes vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir, à suivre étape par étape euh, ce maquillage et bien sûr si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le maquillage j'ai fait une formation donc euh, pour les particulières, donc vraiment ultra complète sur euh, la colorimétrie sur euh, comment euh, déterminer la forme de votre visage mais aussi la forme de vos yeux, donc comment euh, ensuite maquiller chaque forme de Différentes par rapport aussi à votre carnation, si vous êtes plutôt doré, argenté, euh, la saisonnalité, toutes ces choses-là. Euh, on voit plein, plein, plein de choses dans cette formation, comme les peaux matures, comme les peaux mates, les peaux à enfin, les, les, euh, les maquillages avec lunettes. Toutes ces choses-là, on les voit dans la formation. Et bien plus encore, maquillage, mise en beauté, maquillage, euh, jour, cocktail, enfin tout ça, tout ça. Vous pouvez accéder à tout le programme en cliquant, donc euh, juste sous la barre d'infos, juste en dessous, vous cliquez sur le petit plus. Et vous accédez donc à euh, toutes les informations sur les formations, et, mais également vous avez accès à une formation gratuite que je vous offre euh, au niveau du maquillage, mais également au niveau des ongles. Et également une conférence que je donne donc régulièrement de 2h30 à peu près. Donc prenez-vous vraiment le, le temps d'y assister sur la confiance en soi, sur comment dépasser ses peurs, ses limitations et euh, sur le même sujet, j'ai créé un groupe privé où je serais vraiment euh, ravie de vous accueillir si vous êtes vraiment motivé à changer de vie mais que pour l'instant, vous avez encore des peurs, des doutes, voilà, vous êtes freiné par certaines choses et vous avez vraiment envie de dépasser ces peurs, ces freins, ces limitations. Euh, voilà, Vous en avez assez de d'écouter les gens vous dire euh, il vous faut euh, un boulot, enfin il te faut un boulot euh, salarié pour euh, gagner ta vie. Euh, euh, vous n'avez pas du tout envie de d'écouter ce que les autres vous disent, vous avez bien compris que vous avez envie de vivre une autre vie plus libre, vous avez la possibilité de gérer votre emploi du temps comme vous le voulez. Si vraiment vous avez envie de faire tout ça, je vous accueille avec très grand plaisir sur ce groupe privé. Et donc encore une fois, pour vous inscrire, c'est très simple, vous cliquez juste en dessous, je vous mets le lien direct, il faudra juste euh, remplir euh, finalement un petit questionnaire avec trois questions pour que je puisse voir euh, si vous êtes vraiment motivé, puisque je ne prendrai que les plus motivés. Si vous êtes, euh, si je vous sens moyennement motivé, je suis désolée de vous le dire, mais je ne pourrai pas vous accepter dans ce groupe. Je ne veux que les personnes les plus motivées à changer de vie. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec très très grand plaisir. Donc sans plus attendre on passe au maquillage des lèvres Première étape, peut-être la plus importante C'est de bien nourrir régulièrement vos lèvres On a souvent, surtout en hiver, là on est, on est encore en hiver Enfin on est passé au printemps mais il fait encore très froid dehors Donc pour moi c'est encore un peu l'hiver euh, C'est important de bien les nourrir Puisqu'on a tendance à avoir les lèvres qui craquent elles, très rapidement Moi j'ai trouvé un baume euh, 100% naturel <rire> Donc, euh, qui est vraiment très bien, qui a la cire d'abeille. Donc, je vous conseille vraiment des baumes naturels. Parce que souvent, on retrouve des choses pas très saines dans euh, les labellos, les choses comme ça, les, les grandes marques. Donc, moi, je vous conseille vraiment du naturel. Donc, première étape, simplement, passer un petit coup de baume à lèvres. Il n'y a rien de plus simple. Ensuite moi j'ai tendance à enlever un petit peu le surplus puisque quand euh, les lèvres n'ont pas encore bien absorbé le labello surtout que j'ai tendance à me tartiner un petit peu. Euh, voilà après quand on essaye de passer le crayon et le euh, le, euh, <rire> le rouge à lèvres, voilà, euh, enfin là c'est pas vraiment un rouge à lèvres, enfin c'est plus ou moins, c'est un rouge à lèvres un petit peu mat, en fait ça, ça va pas bien tenir. Donc ce que je fais c'est que je nourris bien les lèvres je fais bien pénétrer et ensuite j'enlève le surplus avec un petit mouchoir ou quelque chose pour vraiment avoir des lèvres bah, qui sont nourries mais sans surplus ce qui est important aussi c'est de faire régulièrement des gommages alors là vous allez me dire euh, oui mais je fais comment un gommage des lèvres ce sera pas très agréable alors simplement moi je nourris comme ça et ensuite je frotte mes lèvres euh, avec euh, un petit peu de sucre ou de choses comme ça. Et en fait, ça va venir gommer les lèvres. Voilà, tout simplement. Ça, je fais ça assez régulièrement. Et donc, ça me permet d'avoir quand même des lèvres assez hydratées. Toutes les autres années, j'avais vraiment des grosses fissures dans les lèvres. J'avais des endroits où je m'arrachais la peau, où je saignais, tout ça. Et cette année, j'ai réussi à passer l'hiver sans rien du tout. Donc voilà, juste en faisant régulièrement les gommages, ça évite d'avoir la, la peau qui dessèche sur les lèvres. Et donc, on a envie de, de se manger les petites peaux. Euh, voilà, là, on évite tout ça. Donc maintenant, mes lèvres donc sont bien nourris on va pouvoir passer au crayon donc moi j'ai choisi, choisi un crayon euh, d'une couleur assez neutre c'est euh, le Petit Mauve numéro 16 de Alverde, encore une fois marque naturelle euh, pourquoi tout simplement parce que j'aime bien utiliser euh, un maximum de choses naturelles dans mon maquillage et que c'est une marque euh, naturelle qui est pas chère du tout, donc un crayon comme ça vaut euh, 1 ou 2 euros voilà vraiment pas cher. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par tracer en fait une croix au niveau donc de notre cœur du Cupidon. Alors pourquoi je trace cette croix Tout simplement pour avoir quelque chose qui va être droit des deux côtés. Voilà, je vais maintenant faire le bas de la lèvre. Donc là, je prends mes petits repères et ensuite les commissures. Et ensuite, tout simplement, on va venir rejoindre les traits. Si on veut un effet un peu waouh wow, au niveau des lèvres, un peu euh, de gonflement des lèvres, on va pouvoir aller un tout petit peu au-delà de la ligne naturelle des lèvres. C'est ce que je vais faire. Et on fait pareil sur la lèvre du bas. Alors ce qui est très important de faire, c'est toujours de prendre un crayon qui soit de la même, de la même couleur que la couleur qu'on va mettre après par-dessus. C'est important de ne pas avoir un contour foncé et ensuite l'intérieur clair, ce ne sera pas joli du tout. Ensuite, donc moi, ce que je fais, c'est que je hachure déjà bien l'intérieur des lèvres. Et certaines fois, je n'utilise que le crayon. Donc là, vous pouvez même faire des lèvres pour 1 euro ou 1,50 euro. Euh, et là, le crayon, il vous tient, euh, honnêtement, il vous tient des mois. Hein. Donc voilà, si vous voulez le faire, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. En fait, c'est pas mal. Pourquoi Tout simplement euh, parce que ça va très, très, très bien tenir. Par contre, si vous avez tendance à avoir les lèvres qui dessèchent un peu, ça assèche un peu les lèvres. Mais en tout cas, vous allez avoir un effet vraiment mat au niveau des lèvres. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui. Ouais, je suis allée juste un peu trop loin de ce côté-là. Je rectifie. Voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment très utile, surtout si maintenant vous voulez aller à une soirée ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas envie de vous trimballer toute la trousse de maquillage. Une petite astuce voilà, juste un petit crayon. Vous n'avez pas de poche, quoi que ce soit, bon, en général je le mets dans le soutien-gorge, comme ça, ça tient très bien et puis on le retrouve très facilement, même si on a bu un verre ou deux. Et euh, donc du coup, ça permet de se remettre un petit peu de rouge à lèvres, euh, enfin de rouge à lèvres, de, euh, de crayon à n'importe quel moment de la soirée et ça tient très très bien. Vraiment, vous laissez sécher un petit peu et vous allez voir que ça tient super bien mais je vais quand même vous montrer le rouge à lèvres donc moi j'utilise celui-là en ce moment j'en ai plein de différents parce que j'aime bien changer mais, et puis tester aussi des nouveautés mais celui-là est sympa, il est original puisqu'il sort en fait de cette forme-là donc c'est vraiment bien finalement pour redessiner le haut donc je vais vous montrer comment l'utiliser, donc en fait avec la pointe on va vraiment bien venir donc dans le cœur de Cupidon Et le bas va vraiment bien venir épouser la forme du bas de la lèvre. Voilà, donc c'est aussi un rouge à lèvres qui va être relativement mat. Euh, donc voilà, on peut... Euh on peut très bien le laisser comme ça ou rajouter finalement un petit gloss ou quoi que ce soit si on veut quelque chose de plus brillant. Mais c'est vrai que la tendance est beaucoup au mat en ce moment. Et si vous voulez le matifier encore davantage, petite astuce, ça va être d'utiliser une poudre. Une poudre simple, libre. Et on va venir poudrer les lèvres. Donc non seulement vous allez matifier, mais en plus vous allez... Faire, euh, faire en sorte que votre rouge à lèvres tienne encore plus longtemps. Et en plus, si vous le trouvez un peu trop foncé, ça permet de l'éclaircir un tout petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce euh, qui va vraiment vous... Peut-être vous changer la vie parce que ça, ça va vraiment faire en sorte que ça tient très bien. Dernière petite astuce pour les lèvres, on va utiliser notre correcteur anti-cerne avec un petit, euh, un petit pinceau. Et là, simplement, si vous voulez vraiment redéfinir à fond vos lèvres, alors pas besoin de le faire pour tous les jours, mais vraiment si vous avez une occasion, un mariage ou quoi que ce soit, on peut venir redéfinir les lèvres en traçant finalement une, le contour avec notre, euh, notre correcteur. Alors, je ne vais pas en mettre de trop, puisque moi, j'ai déjà fait le teint et tout. Donc, euh, bah, j'ai pas envie de... que ça se, ça se voit trop. Bah, vous voyez que ça redéfinit bien les lèvres. Moi, j'avais une fois une, une cliente à moi qui qui n'aimait pas trop le rouge à lèvres que je lui avais mis puisqu'elle le trouvait euh, finalement euh, pas comme voilà, c'était pas le type de maquillage qu'elle se faisait d'habitude et à partir du moment où j'ai redéfini ses lèvres avec, euh, avec le correcteur et bien là elle adorait donc euh, voilà c'est des fois le petit plus qui fait la différence Toute, de toute façon dans la formation je vous apprends vraiment pas les maquillages de base, hein, je, enfin, bien sûr je vous les apprends aussi, mais euh, je vous donne toujours des astuces de ce type là pour vous différencier totalement euh, des autres. Voilà, pour avoir vraiment les petites astuces qui vont faire que vous ne faites pas un maquillage classique mais un maquillage professionnel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors surtout, voilà, on va aussi, là, je vous en ai pas parlé. On va toujours enlever avec un petit, euh, un petit papier l'intérieur euh, des lèvres, juste bien le, enlever le surplus pour éviter d'en avoir plein les dents. Ce serait vraiment très moche. D'ailleurs, je vais vérifier. C'est bon j'en ai pas je peux sourire et donc euh, voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous aide si ces formations si ces petites formations maquillage euh, vous plaisent, si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le sujet ou si vous préférez les vidéos d'ongles donc euh, voilà n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos vous abonner si c'est pas encore fait et puis partager mes vidéos partagez les un maximum je vous serai énormément reconnaissante pour tout ça pour votre soutien, pour vos messages qui sont de plus en plus nombreux vous êtes vraiment très très nombreuses à me soutenir dans mes projets, à me dire de continuer et donc c'est pour ça que je le fais avec très grand plaisir, donc plus vous me soutiendrez et plus je vous donnerai du contenu de ce type je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, bye